Billy nous sommes aujourd'hui à Marseille, qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que c'est quelque part un port d'attache C'est un port d'attache, c'est là où vivent mes enfants et je leur rends assez souvent visite euh, du style euh, 3-4 fois à l'année et c'est toujours un plaisir de venir à Marseille qui m'est cher déjà pour mes enfants et pour l'ambiance qui y règne, l'ambiance du sud le beau temps, et le dépaysement pour moi qui vient d'Alsace, c'est euh, un dépaysement quatre fois long an, l'année. Est-ce que tu as d'autres euh, ports d'attache, si on peut appeler ça comme ça, en France ou dans le monde bah, J'en ai plusieurs, j'ai euh, de là où viennent mes origines, l'ex-Yougoslavie, les Balkans, Croatie, Serbie, Bosnie, euh, la Slovénie... Qui, qui est venu de là Tes parents, tes grands-parents Mes parents sont venus dans les années euh, fin 60, début 70 pour y travailler, euh, quelques années, bah, et on a élu des domicile ici, on s'y plaît, euh, je suis devenu quelque part un hein, Hugo Alsacien, Franco... Euh, <rire> multiculture. Pour la culture et j'ai opté encore pour une culture qui nous vient des, des États-Unis, bah, le, le rock and roll. Comment on dit le vive le rock and roll en serbo-croate J'y vais au rock and roll <rire> Bon dans ce ensuite on va dire que tu as des dans ta vie, il y a des jalons euh, suivant les époques. Donc toi je suppose que tu as découvert le rock and roll dans les années 80 Fin 70, je pourrais dire, à la mort de Bilalé, à la mort de Presley. Euh, les jours heureux aussi avec Fonzie, bah, j'ai réussi à m'identifier un peu comme tous les rockers. Je pense qu'on a tous le même parcours. À la télé, il y avait les happy days, les jours heureux. Bah, j'ai vu ça, j'ai senti que c'était moi. Quoi. C'était mon identité. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait. Ben, avait euh, Grise. Ben, quand on est minot, quand on est gamin, ben, j'ai vu ça, ben, j'ai dit c'était moi aussi. Et par quel chemin tu en es arrivé à chanter Je viens d'une famille de musiciens, de, mais qui chantent euh, la musique des Balkans, l'ex-Yougoslavie, les balades. Deux cousins qui sont professionnels produits, et c'était un petit peu les, les idoles de la famille, dont ma mère. Et moi, vivant ici, bah je me suis plus identifié à ce qu'on faisait en France, le rock and roll et tout ça. Et je voyais, comme tout le monde à la télé, Elvis. Certains ont voulu acheter des disques, s'habiller, ressembler à Elvis. Moi, je voulais faire comme Elvis ou Eddie Cochrane par après ou Bilalé, déjà que cette musique me tournait dans la tête, bah, j'ai voulu faire euh, comme lui, j'ai des amis qui sont collectionneurs, bah, moi c'est plutôt l'autre côté, ma collection à moi bah, c'est un maximum de concerts, c'est un maximum d'enregistrements, c'est un maximum de, un maximum de, de créations, et c'est comme ça que j'ai vu mon, mon parcours, après euh, les premiers concerts, bah, j'ai tout d'abord eu un copain qui jouait de la guitare, ben on s'est lancé là-dedans, on a enregistré des titres, on les a envoyés à la radio locale, mais ben la radio locale les a passés, alors là, le, le cœur il battait, ouais, on a réussi, on devait avoir 16 ans ou 15 ans. Tu as même eu une période euh, télé. Oui. Oui, je me suis toujours 15, battu ça. à fond. Il oui. n'y ben, a pas eu de, de, de, de Quand J'ai arrêté, euh, ça a commencé.. Euh, Fin 80, les télés et j'ai dû arrêter en 2008 9 J'aurais toujours des opportunités d'aller chanter à la télé mais je n'ai plus envie. D'accord, bon alors aujourd'hui tu es comme tous les artistes à l'arrêt mais je pense que tu as d'autres activités pour t'occuper toujours dans le domaine musical, parle-moi un peu de tout ce que tu fais. Bah... J'ai parlé de cette émission de radio et de ces lives euh, un peu après, tout d'abord j'organise ma, ma revenue sur scène, euh, j'ai casté des nouveaux musiciens, j'ai envie de changer euh, un petit peu de son alors qu'avec euh, mes anciens musiciens bah, je suis toujours frangin, tout se passe bien, il n'y a pas mais euh... J'ai des nouvelles collaborations pour des nouveaux morceaux avec des sons un peu plus euh, Teddy Boy ou Strecatiens, voilà, il y aura un changement dans, dans les alors, prochains morceaux. Alors du morceaux. coup, cette crise, euh, tu as essayé d'en tirer euh, le bon côté quoi Ah oui bien sûr, là, je compose, euh, j'ai des rendez-vous en studio pour finir certains morceaux, donc finir mon propre album. De deux, bah, j'ai lancé un live à la, sur Facebook. J'ai lancé des émissions de radio, prochainement une émission de télé euh, sur le rockabilly et qui va parler de tous les groupes actuels euh, français surtout. Une émission de télé, c'est-à-dire une web, télé, web tv Bah, ben, c'est une émission que moi je vais enregistrer un peu à l'image de ce qu'on fait et que je vais envoyer au... d'abord, Tout d'abord avec des web tv, euh, j'ai un, un contrat avec euh, la télé 100% Johnny eux ils vont la passer en premier mais si jamais je peux décrocher des télés du câble ben bah, c'est ça sera encore mieux ça augure euh, pas mal de déplacements ça bah, il faut travailler c'est c'est mon ouais. job hein, c'est euh, faut appeler. le prévoir quand on se lance dans quelque chose il faut prévoir euh... ouais. il va falloir que tu ailles vers les gens voilà faut rencontrer des gens il faut Organiser. On est aussi en train d'organiser une compilation où il y a 15 groupes français qui sont joints à cette compilation et pas des moindres, il n'y a que des bons, donc euh, ça sera une compilation en or qui va sortir, euh, et je programme aussi d'organiser de, peut-être des festivals, des, des événements. Ah bah ça, ça serait super, voilà. euh, on attend après ça un peu. Ben, tout, je pense que la scène rockabilly on a besoin donc euh, tout le milieu rockabilly est, à, à, à, est fébrile en ce moment voilà et moi internet, je pense internet, être ça. la personne euh, adéquate pour faire ça euh, ouais. je suis euh, du milieu de la restauration du milieu du spectacle du milieu ouais. de tout donc je pense pouvoir le faire euh, assez correctement pour faire briller la chose et, et j'ai rencontré aussi sur mon parcours les 20-30 dernières années, j'ai rencontré euh, plein de gens euh, et de grands groupes avec qui euh, je, je me suis familiarisé. Le regretter qu'Avan est parti, sinon on l'aurait eu. Euh, Il <rire> n'y aurait pas eu de problème pour l'avoir euh, en ce qui me concerne. Ouais, ben bah écoute, en attendant, euh, ces beaux jours heureux qui vont venir, on espère. Euh, J'engage tout le monde à suivre euh, ton émission. Euh, euh, Billy Live Rock and Roll, roll rock show. And <rire> show Entre 19h et 20h sur ton, euh, sur ton mur Facebook. C'est 19h30 maintenant. 19h30. Et, et, ça... <rire> et le Rockabadonf tous les samedis. Tous les samedis sur deux radios pour l'instant et on verra pour le distribuer encore à, dans beaucoup d'autres radios parce que chaque radio elle a ses auditeurs. Et donc placer du rock and roll un peu partout, c'est euh, mettre la gomme. Voilà. C'est super. Je te remercie Billy pour cette petite interview, c'était sympa. Bah, C'est moi qui te remercie. <rire>